Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en fait pour une session des gardiens du vivant. Euh, finalement, c'est des sessions qui sont consacrées à des témoignages de terrain, euh, au fait d'aller regarder ce qui se passe dans les territoires et euh, au sein de notre, euh, notre pays euh, pendant l'épidémie de Covid-19 et comment les citoyens s'organisent pour euh, bah, se mettre en résistance, pour survivre, pour euh, finalement serrer les coudes entre frères et sœurs humains, pour essayer d'aller bah, vers un, un monde plus désirable, plus beau euh, avec plus de paix, plus de joie, plus de liberté. Et je reçois pour ça aujourd'hui Merlin, qui fait partie du Café des Libertés, qui est finalement une initiative à Fort-Calquier, qui est, un, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pas très loin de Marseille, un peu plus au nord, le long de la, la vallée de la Durance, et un beau pays agricole à la frontière de, de, des Alpes-de-Haute-Provence, et où il y a finalement de très nombreuses communautés d'humains qui s'organisent pour essayer de, de vivre ensemble. Bonjour Merlin, tu vas bien Salut, ouais, super. Ben, je suis ravi de te recevoir. Euh, finalement, c'est un ami commun qui nous a mis en relation et euh, qui m'a dit ce qui se passait à Fort Calquier. Et je pensais que c'était intéressant pour euh, tous les collectifs locaux qui suivent euh, RéinfoCovid de, de savoir un peu ce qui, ce qui se passe chez vous, en fait. Alors, c'est quoi ce, ce café des libertés, justement Oui, ben, premièrement, ben, c'est un plaisir d'être invité. Euh... Pouvoir témoigner de, de ce qui s'y passe et euh, ben alors le café des libertés en fait c'est c'était à la base une, une volonté des citoyens de se retrouver et de, de créer un espace démocratique où les gens qui, qui pensaient différemment euh, pouvaient, pouvaient s'exprimer changer partager et pour ça du coup euh, le café des libertés il se compose on monte une terrasse sauvage dans le village à des endroits différents la plupart du temps euh, pas trop loin de, du centre euh, pour pour euh, pour que les gens puissent se retrouver sur une terrasse et partager un café, partager un moment, et on met des, des activités à disposition. Il y a aussi des, des artistes qui viennent pour pour y faire de la musique. Chacun y vient pour pour représenter son art, puisqu'on a on a pas mal d'artistes qui sont euh, qui sont considérés du coup comme non essentiel, et ça leur donne un espace aussi de pouvoir proposer à des gens qui sont demandeurs, parce que euh, parce que, bah parce que c'est des gens qui sont qui sont dans une détresse sociale et, euh, et du coup ils, ils ont un espace où ils peuvent se, se retrouver et exprimer euh, exprimer euh, exprimer leur leur point de vue euh, malgré malgré toute cette crise et euh, donc euh, c'est c'est pas c'est pas c'est évidemment pas sans risque parce que euh, c'est c'est c'est illégal de se retrouver en ce moment et euh, c'est pour ça que c'est c'est la désobéissance civile, ça fait ça fait quatre mois là qu'on est en désobéissance civile. Euh, pour, pour cette terrasse, du coup, on est, on est vachement réprimandé. Euh, là. Euh, Alors, on attends, est... avant, avant, avant qu'on parle des, des réprimandes, finalement. Euh... Presque c'est un, un mode d'emploi pour les collectifs locaux. C'est quelque chose de très profond en France la notion des, des cafés. Euh, en Angleterre, c'était les pubs aussi. C'est l'idée qu'on a besoin d'espaces de rencontre, et, bah, boire un petit coup, boire un, un verre d'eau euh, gazeuse où on n'a pas besoin d'alcool forcément, mais ça fait partie de la, de la vie de la société de pouvoir se rencontrer. Euh, chez les, les Grecs anciens, bah, c'était euh, ou à Rome, c'était le forum hein, finalement ou sur l'agora. Euh, qu'on venait discuter des choses publiques et que c'était très important ce moment-là de rencontre. Euh, dans toutes les civilisations, ça existe en fait, il n'y a rien qui l'a empêché jamais, il n'y a aucune épidémie qui a empêché qu'on aille marcher sur le passé qu'on aille se rencontrer dans les pays du sud et autour de la Méditerranée. Donc c'est quelque chose de, de, de vraiment très très profond. Euh, et la désertification rurale, on a vu petit à petit les petits troquets de centre-ville qui ont fermé et ça a été des basculements en fait pour, les, pour les, la vie locale. Parce que plus personne pouvait se rencontrer. Donc, on, a, on avait des, des, des strates de la vie publique qui étaient complètement séparées les unes des autres et qui n'avaient aucune occasion de se rencontrer. Donc, finalement, le, le fait de recréer ce café, bah, c'est refaire société, refaire démocratie quelque part, non ah Oui, oui bah c'est euh, un besoin. Euh, les gens, ils en ont. C'est essentiel à la vie euh, que d'échanger, d'avoir du lien social. Euh, sinon, enfin, c'est un, un soutien moral que de, de pouvoir échanger avec, euh, avec des gens. Parce qu'on s'en rend compte, on s'en est rendu compte surtout dans les premiers Cafés des Libertés qu'on a pu faire euh, de gens qui venaient et qui et qui avaient pas parlé, enfin qui ne parlaient plus aux gens, qui, qui étaient devenus en fait agoraphobes. Parce que parce que parce que du coup on, on il, il colle à ce discours euh, qui vise à diviser les gens parce que euh, parce qu'on est tous des tas de viande plein de miasmes, mais au final euh, au final on, on nous on se retrouve ça c'est ce lundi qu'on fait et, euh, et on n'a aucun cluster on a on a seulement des gens en plein de joie et plein de projets qui se créent euh, à, à travers à travers ces liens qu'on qu favorise au Café des Libertés. Quoi. Donc, c'est oui, vraiment... Évidemment, il, y a deux, il y a deux façons de voir le monde. Hein. Soit c'est la rencontre et accepter de se faire transformer par l'autre, de se faire toucher par l'autre euh, au sens symbolique et au sens réel du terme, hein, euh, d'avoir euh, une vraie relation. Soit on vit dans la peur les uns des autres. Et effectivement, cette épidémie, elle a créé quelque chose d'un peu inédit, c'est que les gens avaient tous peur les uns des autres. Et on a de très nombreux témoignages dans le collectif, puisqu'on recueille les témoignages de gens qui sont restés un an, un an et demi enfermés chez eux, Devant BFM de longue, à se laisser hypnotiser par le discours dominant et puis avoir plus aucun lien. Et on sait, c'est démontré même au niveau scientifique et médical, que le lien social, bah, c'est un des principaux moteurs de la santé. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour rester en bonne santé. C'est même un risque de surmortalité pour les gens qui ont un réseau social qui se détruit, qui se délite, qui petit à petit euh, s'effiloche. Donc, finalement, on a besoin de se rencontrer les uns les autres et pas seulement que derrière un zoom ou un, ou un écran. On a besoin de se voir en vrai. Alors, finalement, c'est né de ce besoin-là le Café des Libertés, en fait. Et qu'est-ce qui était à la base de ce projet euh, qui, bah, en fait, c'est c'est euh, un mouvement citoyen, collectif et spontané. En fait, c'est, euh, c'est un constat général de, de, de, d'un manque de liens, de, de liens lien et tout ça, qui fait que, euh, qui fait que la, la, la rencontre fait force en fait. Et, euh, et, et on, en fait, nous, on a, c'est comme si on n'avait pas eu le choix que de le faire en fait, parce que, parce que, parce qu'on en avait besoin. On a besoin de se retrouver, on a besoin de, de, de se toucher, d'être les, les uns avec les autres et d'échanger. Et, euh, et du coup. Euh, du coup, on, a, on, a, on, fait, on fait tout et on fera tout pour continuer à pouvoir avoir de l'échange et, et pouvoir pouvoir pouvoir continuer à co-créer et, et, et à être ensemble parce que c'est c'est c'est comme ça que nous on veut avancer et c'est clair et que la plupart des gens aussi qui font partie du café des libertés et ce qu'on peut voir au café des libertés c'est vraiment toutes les toutes les toutes les tranches d'As qui sont représentées. On a des jeunes, on a des, des, des euh, on a des ados, des, des adultes, des vieux. Enfin, il y a vraiment il euh, y a vraiment toutes les toutes, toutes les tranches d'âge. Euh, donc c'est euh, même ces personnes qui sont qui sont fragiles. On a on a des personnes qui sont qui viennent qui ont une santé fragile, fragiles, euh, qui, qui qui bravent leur peur parce qu'ils ont leur besoin de rencontre est plus forte que la peur de mourir quoi. Et euh, et du coup ça c'est c'est ça qui c'est ça qui est beau et ce qui ce qui se fait ici c'est c'est c'est vraiment beau. De, de, de pouvoir assister à ça et de pouvoir y participer. C'est vraiment cool. Quoi. Alors on en a entendu parler jusqu'à Marseille, tellement cette initiative était plutôt séduisante et chouette. Euh, et finalement j'ai entendu qu'il y avait des gens qui venaient de beaucoup plus loin que Fort Calquier. En fait, ce pas juste Fort Calquier, il y a des gens qui descendaient de la montagne, de Sisteron, d'assez de, loin, qui faisaient parfois une heure, une heure et demie de, de voiture pour venir le lundi soir, c'est ça euh, Se retrouver avec vous Alors c'est le, le lundi midi, euh, jour de marché à Fort Calquier et un euh, jour qui est souvent accompagné de, de soleil, donc c'est tout bénéfique pour nous. Et, euh, et du, coup, du coup, en fait, par, par rapport à ça, je ne sais pas si, euh, si j'en parle maintenant, mais en tout cas, euh, le, on est vachement réprimandé par rapport au... Par rapport Alors à... oui, attends, on, on, va, on va y venir, mais juste, je voudrais montrer quelques images, au passage, on va les incruster, si tu peux les, les commenter peut-être euh, Là, je vais, je vais mettre un, un petit groupe de, de Gaulois, j'ai l'impression, c'est ça Ouais, alors ça c'est, euh, ça fait, il euh, y a des participants du Café des Libertés, mais ça, ça c'était le, le vendredi soir, on a, on a organisé des, des soupes des Gaulois, on a organisé euh, euh, avec les, les, les paysans locaux, on a récupéré des, des, des, des légumes, des invendus, tout ça pour vous faire la soupe euh, gratuite pour tout le village, pour pouvoir euh, recréer un espace d'échange et tout ça. Sur le thème du coup de Astérix Obélix, et ça c'était une soirée particulière parce qu'on avait euh, le, le ministre de l'Intérieur qui venait de partir de Fort Calquier euh, à 17h et nous on s'installait à 18h pour, pour lui souhaiter euh, un au revoir quoi. Et du coup, euh, du coup, voilà, c'était la saut des goûts, Ouais, ouais on, on voit que vous êtes réunis pour des cafés, mais finalement ça a créé un groupe humain qui va au-delà de juste boire un coup. Euh... Vous avez, vous avez développé d'autres choses, le fait de, de récupérer des repas, des choses comme ça, c'est ça, des invendus Est-ce est qu'il y a d'autres initiatives Tu m'as parlé d'art et aussi de prendre soin des enfants. Euh, comment vous avez fait ça, en fait euh, bah, Du coup, c'est euh, par la création d'activités qu'on fait ça. Euh, C'est-à-dire on a euh, bah, les ateliers dont je parlais tout à l'heure, tout, euh, tout ce qui est cirque, euh, danse, est fin, tout, on, on, essaie de, on essaie de varier les, de varier les, les propositions pour, euh, pour que… Euh, pour que pour qu'on puisse pour que chacun il trouve son compte au final que les grands puissent partager le café pendant que les enfants s'occupent à côté et c'est vrai que du coup ça crée un lien et nous on, enfin au, au bout du compte ça fait quatre mois on n'a même plus l'impression de manifester on est juste une énorme famille et, et on continue on continue à se voir là on là on sort d'un pique-nique on était tous ensemble enfin c'est ça devient ça devient une habitude mais mais on reste toujours euh, surveillé par les forces de l'ordre, euh, <rire> où, où qu'on aille au final. Et tu penses, penses qu'il y a combien de personnes à peu près qui sont concernées par ce Café des Libertés euh, euh, Qui, que... qui Certaines... sont en lien directement ou indirectement en, ro en rotation depuis le début du Café des Libertés, alors, en lien directement, euh, je dirais qu'il euh, y a euh, il au moins 200 personnes. Euh, ouais. Mais après, en rotation depuis le début du Café des Libertés, euh, je dirais qu'il y a au moins des, des milliers de personnes qui sont passées, des milliers de personnes qui sont fait des bisous, des câlins, et, euh, et tout va bien. Voilà quoi. <rire> Donc vous n'avez eu aucun cluster épidémique. Euh, ça, c'est la réalité pratique, en fait. Le constat de réalité qui a été fait, c'est que personne n'a été malade de cette chose-là. Et puis, on va avoir du mal à mesurer combien les gens ont été en bonne santé, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les mécanismes de salutogénèse, c'est-à-dire de fabrication de la santé. Eh bien, le lien social est extrêmement important. C'est quelque chose qui est un petit peu négligé par notre médecine techniciste moderne. C'est que l'autre est profondément thérapeutique. On a besoin les uns des autres pour pouvoir vivre, c'est une réalité. L'autre chose, c'est que à la fois, il y a personne qui a été contaminé, il y a peut-être des gens que ça a mis en bonne santé. Est-ce que vous avez reçu des soutiens de la part de, de gens qui avaient des, des responsabilités au sein de la mairie ou au sein des écoles ou des choses comme ça alors on est, il euh, y a vraiment tous les corps de métier qui sont représentés. Euh, on est, on est une micro société en fait au Café des Libertés. Du coup, il y a vraiment de tout. Il y a des, il euh, y a des orthophonistes, des kinés, il y a des professeurs, il y a, il y a, il y, y a vraiment de tout. Il euh, euh, y a vraiment tous les, tout, tous les, tous les corps de métier représentés. Donc, euh, on, parce que, parce que chacune des, des, des, des, des strates de la société. Euh, et touché par cette crise au final et, euh, et en fait c'est c'est ça, ça, ça, ça concerne même plus des strates de la société ou des corps de métier c'est ça touche des individus euh, des individus euh, euh, bien précis et chaque personne euh, doit faire face à, à à comment elle voit la situation dans, dans, dans comment elle voudrait comment elle gère elle cette crise et comment elle aborde ses libertés par rapport à ça. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y, y a des personnes tellement différentes. On est, c'est le Café des Libertés, c'est un gros bateau avec un équipage tellement, tellement différent. Il y a, on est tous, on est tous uniques, on, on est, on est tous différents et tous uniques. C'est ça qui est cool. Et on se serait jamais rencontrés si, si, n'y si avait pas eu cette crise en fait. Mais, Alors j'imagine qu'au qu début, vous avez dû parler beaucoup du Covid, etc. Est-ce qu'il euh, y a des gens qui mettaient euh, leur masque, leur FFP2, ou comment ça s'est passé en pratique bah Alors, en fait, nous, euh, on, comme je l'ai dit plusieurs fois, on, enfin là, là, précédemment, on n'est euh, pas du tout anti-masque. Euh, en fait, on est juste pour que chacun puisse disposer de son corps comme il entend Donc, euh, donc on a des personnes qui viennent avec des masques euh, au Café des Libertés, qui, qui, un peu, qui pensent avoir une santé peu plus fragile ou quoi. Et, euh, et on comprend tout à fait. Euh, les gens euh, n'osaient pas venir au début euh sans masque en fait, ouais. par rapport à la répression aussi. Donc, euh, et après... Finalement, a, chacun faisait ce qu'il voulait et il n'y avait pas de, de mise en danger de qui que ce soit parce que finalement les gens qui voulaient mettre leur masque étaient libres de mettre leur masque, n'est-ce pas Il y a carrément, en fait ouais. ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des... Euh, parce qu'il y a ces, ces, ces masques bleus là qui au final c'est marqué sur le paquet et que ça servait à rien pour rassurer encore plus les gens qui euh, qui avaient vraiment peur et, et qui qui restent pas dans le mensonge on avait mis des, des masques FFP2 à disposition euh, éventuellement pour les personnes qui qui avaient peur pour remplacer ces masques qui qui euh, c'est marqué sur le paquet ils servent à rien euh, par des des masques qui qui pourraient potentiellement les protéger de du, du maladie euh, voilà. Ouais, donc il ouais. y avait cette intention là en plus de, de prendre soin des gens fragiles. Euh, de plutôt faire attention à ceux qui pourraient avoir un problème et, et mettre des masques vraiment utiles, les FFP2, qui eux, bah, probablement sont plus protecteurs pour les gens qui ont des antécédents, d'hypertension, de diabète, d'obésité ou d'immunodépression et qui sont à risque de faire des formes graves. Donc finalement, euh, c'était à la fois un espace de liberté, mais aussi un espace où on prend soin les uns des autres. C'est ça, ouais, parce qu'on bah, on cherche à intégrer tout le monde, même les gens qui, ont, qui sont dans la peur. C'est une peur qui est légitime. Euh, C'est une peur qui est, qui est véhiculée et instrumentalisée pour nous, enfin pour nous en tout cas, mais elle est légitime. Et, euh, et du coup euh, la, la, la refuser ce serait aller contre ce serait aller contre de euh, corps hein, et du coup on l'accepte et on essaie d'intégrer tout le monde quoi, pour pour que tout le monde puisse y trouver son compte et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on fait tourner tous tous les artistes tout ça hein, et que, et que c'est un espace de vraiment d'expression c'est que pour sortir les gens de la peur ça passe par la joie ça passe par euh, ça passe par être ensemble et, et partager en fait euh, faut, faut, faut pas faut pas se dire faut pas que j'ai peur en fait faut juste euh, se se retrouver dans un espace de joie et, et ça, ça aide à réfléchir raisonnablement et à prendre des décisions qui, qui sont vraiment éclairées et consenties et, et libérées. Quoi. Surtout qu'au départ, au niveau Donc, ça, de... Donc, finalement, pour les, les collectifs locaux, ce n'est pas plus compliqué que prendre une table et euh, se poser là et dire, ben bah, voilà, on se réunit ensemble, c'est ça euh, oui, il bon, y a une partie sous-achant, hein, mais euh, c'est euh, ouais, euh, le l'encadrement le, le, de la manifestation qui est, qui est un peu plus un peu plus, plus, plus compliqué. À gérer. Là, vous avez organisé qu'il y, qu y ait des gens qui fassent de la musique, euh, toutes les activités pour les enfants. Et puis, est-ce que il euh, y avait un un signalement euh, judiciaire à faire quelconque auprès de la préfecture ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce que comment vous avez géré cette affaire-là ben alors, euh, en fait, euh, on a essayé de déclarer quelques manifestations euh, qui, la plupart du temps, étaient refusées. Euh, donc, en fait, euh, on, on l'a fait, c'est en ça que c'est de la désobéissance civile, c'est que c'est des, euh, des, des rassemblements qui sont illégaux. Mais euh, en fait, on risque plus, ça, au final, à, euh, à ne pas la déclarer et à se rassembler euh, que à la déclarer qu'elles sont interdites et là, faire la manifestation, puisque là, c'est 7500 euros d'amende et six mois de prison. Donc, euh, donc, on, on préfère ne, ne, ne pas le déclarer pour pouvoir le faire quand même et, et risquer, risquer, mais risquer moins. Euh, D'accord, ok. Et alors finalement, là maintenant, euh, presque ce serait autorisé de faire ce que vous faites, non ben Dans les conditions actuelles. C'est ce qu'on aurait pensé, ouais. Mais alors, euh, suite euh, au, au déconfinement en quatre étapes, voilà, on a fait la première étape. Du coup, euh, en fait, euh, on aurait pensé ça. On aurait pensé qu'il y, qu y aurait eu moins de, moins de police ce lundi qu'on a fait là, mais au final, euh, non. C'était toujours pareil. Ils étaient toujours là, en masse, euh, et à, à contrôler systématiquement les personnes qui passent et à nous photographier, à nous photographier alors, en masse. On ouais, m'a raconté ouais. Merlin que c'était presque ridicule. C'est-à-dire qu'il y avait 50 personnes avec des gilets pare-balles, le FAMAS, etc., euh, les LBD ou je ne sais pas quoi, avec bah, de l'autre côté 50 ou 100 personnes en train de, de discuter, de boire un coup. Donc, on, on est dans quelque chose qui est un peu surréaliste, en fait. La police qui devrait chasser les bandits, la police qui devrait nous protéger normalement, là, d'un coup, se met dans un rôle un peu étonnant. Euh, tu, tu peux nous raconter comment ça s'est passé la première fois et, et, et selon toi, ça vient d'où en fait Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont très zélés au sein de, des officiers de gendarmerie, au sein de la préfecture Est-ce que c'est des gens qui ont tellement peur qu'ils voudraient tout interdire, tout bloquer Ils sont dans un curseur de la sécurité qui est tellement vers la sécurité que toute liberté pour eux, c'est un danger C'est ça Ou... Non, bah alors on, a, on a beaucoup de, de, de forces de l'ordre qui sont avec nous. En fait, qui nous disent, euh, qui, qui ont des ordres et qui sont obligés de faire ce qu'ils font parce que euh, parce qu'ils sont obligés de, de, de répondre aux ordres. Mais en fait, euh, l'humain qu'il y a derrière, euh, il est totalement d'accord avec nous et il a des enfants. Ses enfants, ils sont restés aussi dans les écoles. Euh, ils trouvent ça intolérable. Euh, nous, ce qu'on a, le, le, le problème de cohérence qu'on a vu depuis le tout premier début du Café des Libertés, c'est une, mobilis une mobilisation des forces de l'ordre euh, qui arrive à 60 pour euh, interdire une mobilisation. Et euh, du coup, nous, ça nous pose un petit souci de cohérence par rapport à ça. On se dit, mais pourquoi, si c'est si pour ne pas faire d'intervention musclée, parce qu'il y a des enfants, il y a tout ça, euh, mettre moitié moins de police pour verbaliser les gens, ça pourrait marcher. Mais en fait, là, c'est dans une vraie volonté d'intimidation et de, de, de, de dissuader les gens de venir au Café des Libertés. Quoi. On a eu pour ça énormément de, de, de stratégies de, de la police, pour de la gendarmerie, pour pour nous arrêter quoi on, là ils sont enfin euh, là le, fait, maintenant tous les garde participants, ils ouais. ont ouais. Euh, ta... ouais ils m'ont mis en garde à vue enfin ils m'ont pas 5 fois en audition ils m'ont mis en garde à vue ils m'ont proposé une CRPC euh, qui était les, qui était du chantage en fait c'était soit la CRPC soit euh, le soit le tribunal et en gros il me disait le tribunal tu risques très gros mais au moins il y aurait eu un débat devant le, devant le, devant le tribunal quoi. et c que si j'avais choisi la CRPC qui était plus allégée il n'y aurait pas eu de débat et ça aurait tout fait l'affaire donc donc, donc j'ai choisi le, le, le procès pour qu'on puisse poser ça sur devant la justice et, euh, et on est carrément arrivé à obtenir là le 27 avril suite à, à, à, à mon deuxième procès une, une QPC qui a été déposée par les avocats question prioritaire de constitutionnalité et euh, du coup, qui a été acceptée. Donc, euh, potentiellement, là, le 29 juin, elle passe en cours de cassation. Si elle a accepté, il euh, y, y a la possibilité que ça fasse jurisprudence pour le port du masque et le rassemblement. Quoi. Donc, finalement, on a l'impression que c'est une sorte de bras de fer absurde qui a été engagé par les forces de l'ordre, plutôt que de dire, bon, bah, voilà, laissons-les vivre leur vie. Et ils ont décidé de, de, de, de tenir, de tordre comme ça. Euh, pour essayer que ça ne marche pas. Et est-ce que ça a marché Est-ce que les gens ne sont pas venus finalement Ou est-ce qu'au euh, contraire, ça vous a plutôt renforcé dans l'idée de la résistance Il euh, bah, y, eu, euh, y, y a eu différentes réactions. Il hein. y, y a des gens qui sont parvenus, c'est compréhensible aussi, parce qu'ils ont, ils ont des familles et tout ça. Euh, nous, on s'est mis dans un état d'esprit bien particulier avec euh, ce qui euh, continue à venir, euh, tout ça, c'est on, on est… Euh, euh, on on opère pour la justice du cœur et on ira jusqu'au bout, quoi qu'il en soit. Et, euh, et on estime être dans notre plein droit en fait. Nous, tout ce qu'on, tout ce qu'on, ce qu'on exprime à travers le Café des Libertés, c'est qu'on est des citoyens qui connaissent nos droits et que, euh, et que, et que le, le, le, la manifestation, le rassemblement, c'est un droit qui est normalement inaliénable. Et, euh, et en plus, euh, par rapport aux chiffres et par rapport au fait qu'on n'est pas eu de testeurs et aux chiffres des de nos leaders d'animation ici, on se dit mais sur sur quel fondement vous vous basez en fait pour nous interdire ça et pour nous mettre des amendes qui sont à plus d'un dixième du smic quoi. Et la voilà. pression nous a renforcé en fait. Parce que plus on avait des gens qui alors... ont été motivés, voilà. constructif on a les, les groupes de mathématiciens de RéinfoCovid hein, qui ont repris euh, les études scientifiques, euh, soi-disant scientifiques, de, euh, de cauchemas et Fontanet, qui disaient qu'il fallait pas de, de fermer les bars et restaurants ou, euh, qui, euh, voilà, ou celles sur les confinements, des choses comme ça, mais qui montrent qu'en fait, elles ne tiennent pas scientifiquement, simplement mathématiquement. Euh, ça n'a aucun lien, finalement, avec euh, l'extension épidémique et euh, ça n'a ça pas, pas de rapport, en fait. Et donc, on, on a un problème, c'est que, finalement, les, les, les forces de l'ordre, les gardiens de la paix euh, appliquent des directives qui leur viennent d'en haut. Et je voudrais raconter une petite histoire au passage, là j'en profite. Euh, en, dans les années 60, il euh, y a un procès retentissant à Jérusalem. Euh, J'ai raconté plusieurs fois, mais je vais leur en raconter parce que je pense que c'est important S'il y a des, des, des, des gardiens de la paix qui nous écoutent. Mmh. Euh, finalement, il y a quelqu'un pendant le nazisme, dans, dans la guerre de 39-45, qui s'appelle Adolf Eichmann. Et Adolf Eichmann, il est en charge, c'est un, un ingénieur nazi, il est en charge de la logistique des trains, les trains qui vont vers les camps de la mort. Et puis, comme beaucoup de nazis, il s'enfuit en Amérique du Sud après la guerre pour éviter euh, les purges et les procès. Et euh, Mais euh, il est rapté par Tzahal, l'armée israélienne, dans les années 60, pour faire un procès retentissant. C'est Israël qui organise un procès de Eichmann, et le but de ce procès, euh, c'est de montrer que le nazisme, c'est le mal. Et donc, euh, c'est un procès qui, étonnamment, n'est pas du tout à huis clos. Au contraire, il y a tous les journalistes, euh, il y a toutes les, tous, les, tous les écrivains, euh, tous les intellectuels qui viennent pour voir, mais qui c'est ce Eichmann qui est le mal Et Anna Arendt, c'est une auteure très connue en philosophie morale, elle écrit un livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem où elle raconte cette histoire. Et elle raconte que pendant l'audition de Eichmann, au fur et à mesure que les juges l'écoutent et que les différents procureurs l'interrogent, ce qui se fait jour, c'est que il n'est pas vraiment méchant, en fait. C'est juste un abruti. Il voulait juste lui appliquer les ordres. Il voulait juste que les trains arrivent à l'heure. Et il voulait surtout pas regarder où vont les trains. Et Anna Arendt, elle a cette phrase qui est une déflagration dans l'histoire de la philosophie morale. Elle parle de l'extraordinaire banalité du mal. Bah, je crois qu'aujourd'hui, on a peut-être il faudrait envisager cette question, que peut-être on a certains gardiens de la paix, certains préfets, certains officiers de gendarmerie, certaines personnes en charge de l'autorité publique qui en fait sont dans une extraordinaire banalité du mal. Ils veulent juste que les trains arrivent à l'heure et ils veulent pas regarder où ils vont. Et en plus, ce qu'ils font ne tient sur rien. » Donc euh, bah voilà, je voulais juste raconter ce truc-là, parce que je crois que ça permettrait de prendre du recul et de se dire à un moment, la désobéissance civile, elle est, elle est dans les rangs des citoyens, et c'est le rôle des citoyens, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, au moment de la Révolution française, que c'est un, un devoir même des citoyens, de devoir tenir contre une autorité qui serait illégitime, ou qui n'aurait aucun sens, euh, et ben, je crois que c'est aussi le rôle de tous les gens qui sont dans des postes clés, qu'ils soient des juges, des procureurs, des avocats, des officiers de gendarmerie, des officiers de police, des officiers de police judiciaire, à un moment ou à un autre, de dire mais peut-être qu'il ne faut pas obéir là. Peut-être qu'il faudrait se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire voilà, je, je, le, je le dis là parce que tout ce qu'on voit dans le Café des Libertés, et puis je, je remets votre, votre logo, hein, parce qu'on on va comprendre qu'il y a une colombe, en fait, que le but c'est la paix que le but, c'est euh, la vie ensemble, en fait, la vie en société. Est-ce que les gardiens de la paix sont là pour lutter contre la paix Est-ce que les gardiens de la paix sont là pour détruire la société au motif de la protéger Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait Est-ce qu'il faut détruire la vie au motif de la protéger Et en fait, c'est la question centrale de toute cette épidémie, quoi. C'est Est-ce euh, qu'on n'est qu est pas en train de détruire la vie euh, pour rien, quoi ben Voilà, c'était mon, mon aparté. Et je ne l'ai posé que sous forme de question, hein, vous avez remarqué, je suis prudent, on est en public, donc je ne vais jamais dire quelque chose qui irait, euh, qui me mettrait en danger. Et voilà, C'est une invitation à la prudence pour tous ceux qui nous regardent, c'est d'arriver à être stratégique, de poser vos mots et vos idées d'une manière qui fait que vous ne vous mettez pas en danger, mais que vous semez la graine d'une transformation. Ben, Merlin, alors où est-ce que tu en es justement de cette procédure judiciaire Je vous ai dit que tu avais été euh, finalement... Euh... Bah, Inquiété, euh, mis en garde à vue, et puis euh, là que tu fais l'objet d'un procès. Est-ce que tu veux nous en dire plus Oui, bah alors euh, du coup, ce que, ce que je risquais là, c'était euh, plusieurs, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende et, euh, et des années d'enfermement en fait hein, pour le non-port du masque et, euh, et le rassemblement. Alors euh... là, tu peux le redire à tout le monde en gros, là que tout le monde entende, parce que vous avez fait un café des libertés, vous êtes réunis ensemble en se déguisant en Obélix. Qu'est-ce que tu risques Plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende et euh, plusieurs années d'enfermement. Ouais. Ok, euh... Euh, voilà, je veux juste que les gens réalisent bien ce qui est en train de se passer dans notre pays, que... parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le réalisent pas, ils n'arrivent pas à mettre un mot dessus, ils ne comprennent pas où vont les trains, euh, voilà ouais. où va le train, quoi. C'est que euh, Mernon Longuet, à Fort Calquier, pour avoir organisé et participé à l'organisation du, du Café des Libertés, euh, ben, il risque ça, quoi. Ok. Voilà. Et, euh, et oui, du coup, pour revenir à ce qu'on qu disait avant, euh, du, du, du, du fait de la réaction des gens par rapport à ça, nous, pour les, pour euh, pour qu'ils se sentent défendus en fait là, on, et, et pour avoir une réponse absurde à, à, à la situation qui est absurde, on a euh, on a monté une équipe, la brigade des pruniers. Euh, qui est une équipe en fait chargée de, euh, on a des brassards, les pruniers, euh, c'est une équipe qui est chargée de, euh, de faire la médiation entre les forces de l'ordre et les citoyens pour euh, pour en fait prendre, on prend, les, on prend les PV à la place des gens, euh, on fait un concours de prune du coup à celui qui a le plus de PV, euh, celui qui a le plus de PV dans le village, euh, celui qui a le plus de PV il a gagné quoi donc euh, donc là ben, moi j'en suis à une quarantaine enfin on, est, on a on a des beaux scores et euh... ouais, vous êtes allé jusqu'au vous êtes allé jusqu'au bout de l'absurde hein votre créativité elle est allée jusqu'à l'humour et à vraiment dénoncer l'absurdité quoi c'est ça hein ouais c'est ça mais euh, et du coup euh, cette équipe des pruniers on... On a un point d'honneur, à ce que on soit toujours dans le respect, euh, dans le respect de, de la personne qu'on a en face, des de, de, de, de, de forces de l'ordre, parce que c'est c'est en ça qu'on c'est en ça qu'on a duré dans le temps et que et qu'on a réussi à être, à être écouté. C'est qu'on on est pacifiste depuis le début. Euh, on a un, on, on essaie d'avoir un message d'apaisement, euh, ce qui est pas toujours évident, parce qu'on se retrouve à discuter avec des gens qui, pour la plupart du temps, euh, sont dans l'émotion, parce que euh, parce qu'il y a eu un décès dans la famille ou quelque chose comme ça et, euh, et c'est c'est pas toujours évident de de de de, de, re, de rester dans le dans l'apaisement et tout ça mais mais en, mais en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire et on a et on de a... revenir au réel parce qu'il y a il y a un tel bruit de fond médiatique une telle doxa qui explique qu'il faut avoir peur tout le temps etc que finalement la plupart des gens ne savent même plus comment se transmet cette cette épidémie euh, qui est-ce qui fait vraiment des formes graves quelle en est la mortalité donc euh, effectivement il y a, y a beaucoup de peur et la peur ça conduit à des, à des actions et des conduites qui sont complètement irrationnelles quoi. Bah, surtout que c'est une, une peur quand je disais qu'elle était instrumentalisée c'est une peur qui mène à, à faire des qui, qui aboutit sur sur au final un choix, un acte médical sur sur son corps quoi. Donc euh, euh, comme euh, comme il est dit dans les dans le code de Nuremberg, au final tout acte médical doit être consenti et éclairé par la personne. Nous on pose simplement la question de dire euh, dans quelles circonstances euh, ce choix peut-il être éclairé et consenti librement si on, on est maintenu dans un climat de peur quoi. Et c'est en ça qu'on essaie de sortir les gens de cette peur, sans sans leur, sans essayer de leur passer une idée, mais de les sortir de la peur pour que le choix qu'ils aient à faire après, euh, ils soient libérés de cette peur pour qu'ils puissent être raisonnables et et, et conscients de, de de tout ce que ça en engage. C'est très thérapeutique aussi hein, le café de liberté ou la bonne heure. Quoi. C'est ça. Et du coup aussi pour, pour rassurer, pour rassurer les gens encore, pour pour essayer de, de, de, de leur montrer que ça va aller, même si même s'il y a des amendes, ça, ça va aller. Euh, on a monté le bureau des contestations, euh, qui est un bureau où on a les papiers euh, du de, de, de maître Carlo Alberto euh de réaction 19, euh, où on aide les gens remplis. On, Remplir leurs amendes, tout ça, pour les accompagner, pour leur montrer que que, que ils sont dans leur plein droit, même si, même si. Euh... Et puis, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que du coup, on se retrouve à contester, à contester. Enfin, on a les forces de l'ordre à côté du, du bureau des contestations, qui qui, qui renvoie carrément les gens euh, en leur mettant des amendes, en leur disant :« Vous avez le bureau des contestations là-bas. » C'est, c'est, ouais, ça, hallucinant. Quoi. Mais, euh, mais on, on continue, on lâche rien. Donc là, tu en es au stade où toi, tu risques gros individuellement. Est-ce qu'il y a un groupe de soutien qui s'est créé Est-ce que vous avez une page Facebook que de, de quelle façon les gens peuvent aider finalement Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont, vont être sensibles à, à cet entretien et au fait que c'est injuste en fait, à l'injustice simplement. Je crois que c'est un donné de l'humanité quand elle est saine, quand on n'est pas face à des pervers narcissiques ou à des pervers paranoïaques, tordus, qu'on est sensible à l'injustice. Et là, on est dans une injustice, clairement. Euh, comment est-ce qu'on peut aider en pratique Alors, bah, du coup, on a mis en place un site internet qui s'appelle euh, cafédeslibertés.com euh, où vous pouvez aller. Et euh, .com ou .org, les deux, ça marche. Et euh, du coup, vous pouvez aller soit aller là, soit la page Facebook qui est euh, le Café des Libertés. Euh, on a une page Facebook. Et dessus, on a rattaché une cagnotte pour tout ce qui est frais, qui sont engagés, euh, les frais en justice. Là, euh, on a... Euh, on a du coup, ça, ça part en cours de cassation, donc l'avocat en cours de cassation, c'est 6 000 euros, plus les avocats d'avant, en gros, on monte à 10 000 euros de frais d'avocat, là, en tout. Et du coup, on a, on a lancé une cagnotte qui est disponible sur le site du Café des Libertés et euh, sur la page Facebook aussi, euh, le Café des Libertés. On ne t'entend plus. On n'entend pas. Est-ce qu'il y a des manifestations citoyennes Est-ce que tu sais déjà quand est-ce qu'est l'audience et à quel endroit Parce que Le fait d'avoir une manifestation populaire, de montrer que ben, voilà, c'est les citoyens, c'est le peuple en fait. Et normalement, les gardiens de la paix, les juges, les avocats sont au service du peuple. Ils ne sont pas là pour l'opprimer, ils sont là pour être au service du peuple. Et donc montrer euh, un rapport de force, montrer qu'il y a 3500 personnes le jour où Merlin euh, va peut-être être, être à de la prison pour avoir posé une table et proposé un café aux gens, euh, je crois que c'est important en fait de, de dire ben, est-ce qu'à la fin ça va aboutir à une cassation ou à un non-lieu enfin voilà je sais euh, donc est-ce que tu sais déjà quels sont les prochaines étapes Alors euh, déjà on a une, une, une énorme mobilisation le 27 avril pour mon procès d'ailleurs je remercie tous ceux qui étaient là même ceux qui étaient là avec le cœur euh, le 27 avril on a eu une grosse mobilisation devant ce qui a fait que euh, la question la QPC la question prioritaire de constitutionnalité qui était posée devait... Euh, montrer deux points qu'elle était inédite et qu'elle était sérieuse. Euh, la procureure a dit que la question était pas sérieuse et pour le ça a été simple de dire que si la question était pas sérieuse, il n'y aurait pas 500 personnes devant le tribunal. Quoi. Et du coup, euh, du coup ça son... ça joue Ça joue beaucoup, hein, cette histoire de personnes. Il faut que les gens en soient conscients autour, dans les collectifs qui sont autour de Fort-Calquier, autour de Sisteron. C'est que bah, la loi est sensible et les, les avocats sont sensibles à ça, les juges sont sensibles à ça. Donc, on a quelques procureurs dogmatiques qui sont euh, vraiment dans un truc un peu un peu tordu. quoi. Où, ah, ils sont là, ils ont fait respecter le décret. Euh, sans comprendre même à quoi sert le décret et pourquoi il est là. Mais on a aussi beaucoup de gens qui sont plutôt des gens qui cherchent le bien commun. Et eux, ils sont sensibles au fait de dire, bah, regardez, quoi, en fait, on va déclencher la guerre civile pour ça. Hein, vous êtes fous. Quoi. Euh, bien sûr qu'il faut dire qu'il y a non-lieu. Euh, et euh... Voilà. et euh, oui, et du coup, les, les prochaines étapes, là, on a, on a le, ça passe en cours de cassation le, le 29 juin. Là. Euh, moi, j'y serais pas au procès. C'est euh, ils règlent ça entre euh, avocat, entre l'avocat et le, le Conseil constitutionnel et le, la Cour de cassation. Ce qui, si c'est accepté, ça monte au Conseil constitutionnel et ils vont réviser, ils vont réviser la loi. Euh, et dans ce cas, j'aurais pas de procès. Mais sinon, mon procès, il a été reporté au 14 décembre. Si jamais, euh, si jamais en cours de cassation, c'est pas accepté, euh, euh, on fera un appel à la mobilisation pour le 14 décembre. Mais on croise pour l'instant les doigts pour que ça passe en cours de cassation et que. Et et qu chaque, puisse... chaque report et chaque délocalisation est, est, est une victoire en fait. Hein. Faut comprendre que les actions judiciaires, c'est des actions longues, lentes. Donc toi, il faut que tu réussisses. À... Ah, j'ai l'impression que es solide, hein, donc j'ai pas de souci là-dessus. C'est pour dire aux gens que bah, il faut être solide, quoi. faut être solide dans le temps. Euh, et pour être solide, faut être entouré, faut avoir des gens autour. Euh, et puis, faut euh, pas penser à ça, faut avoir d'autres activités dans la vie, euh, que ce soit pas le seul, euh, le seul enjeu. Par contre, faut le faire bien, euh, et surtout pas le négliger, pas faire semblant que ça n'existe pas. Alors, nous sommes dans un rapport de force, et le principe, c'est de tenir le rapport de force, de garder les mains sur le kimono du gars d'en face, et ça, de euh, voilà. C'est que c'est comme ça qu'on, c'est comme ça qu'on arrive à, à grossir et. et à depuis le début, c'est que on est dans on est dans la tranquillité, on est dans, dans le calme. En fait, on, on construit à côté. On cherche pas à détruire quelque chose qui va pas. Euh, on leur demande rien. Nous, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on construit à côté. Euh, on les invite pas. Hein, ils s'invitent tout seul à chaque fois. Enfin, je parle des forces de l'ordre. Mais euh, mais du coup, nous on est dans la tranquillité. On est on est on est linéaire en fait. Et, euh, et par contre, en face, euh, ils sont dans la volonté vraiment de nous faire taire très rapidement. Ils sont dans la réaction. Et, euh, et du coup, euh, du, bah du coup, ils font, ils ont plein d'incohérences et ils font plein d'erreurs, notamment dans la rédaction des PV et aussi dans les chefs d'inculpation qui mis pour le procès. Et du coup, euh, bah du coup, nous, euh, nous, on reste calme, on reste, enfin, tout va bien quoi. Et du coup, c'est c'est une très bonne chose parce que vous savez qu'en aïkido ou en judo, hein, plus la personne fait en face des erreurs techniques, plus c'est ses propres failles. Et à la fin, au cours de cassation, euh, c'est bien la technique qu'on juge euh, quand il sera question de juger au point à la fin du combat à la fin du, du pas du ouais du combat euh, bah, celui qui aura fait le plus d'erreurs hein, celui qui aura perdu quoi. Et donc là on sent bien que toute cette précipitation, cette hâte dans une espèce de truc complètement incompris qui est du domaine émotionnel, qui est du domaine de la peur, de la culpabilité en fait ne tient pas face à du bon sens qui est nous sommes là pour faire société, vivre ensemble, vivre heureux ensemble, voilà, c'est le destin de l'humain. Donc il euh, faut, faut tenir bon et euh, fort, je, je, vous avez tout le soutien, euh, tout mon soutien en tout cas, et puis d'une bonne partie de Covid qui a déjà entendu parler de cette histoire. Donc euh, -ce, on sait aussi que l'activisme numérique est un champ à, à investir dans le monde moderne. Ok, être là dans la rue face à, au tribunal c'est important, et donc les gens peuvent suivre sur euh, cafédeslibertés.com ou .org ou sur votre groupe Facebook, euh, mais est-ce qu'il y a, tu sais, s'il y a des gens à, à qui il serait bon d'écrire de manière très courtoise, euh, de manière euh, euh, bienveillante, en disant, ben voilà, on, on comprend pas, euh, on aurait besoin d'éclaircissement, il nous paraît qu'il y a une injustice dans cette histoire. Est-ce que, est-ce que vous avez lancé ce genre d'opération pour le moment ou vous restez calme là-dessus euh, On n'est pas obligé d'en parler officiellement non plus, hein, voilà, tout est. Nous, euh, nous, on a une volonté aussi de. de... De débattre de tout ça du coup on, a, on en a discuté avec avec la sous-préfète avec le maire le maire de notre village avec avec le commandant de la gendarmerie et on a un discours on a un discours unique en fait d'une seule voix qui nous dit que et le procureur aussi qui nous disent que si on Peut se retrouver, on, il va falloir qu'on passe par la vaccination. Quoi. Euh, donc, euh, donc nous, euh, on, si on si n'est on pas d'accord, en fait, euh, le, le choix va s'imposer. C'est assez, euh, assez apeurant, quoi Et c'est en ça aussi, ça, ça nous donne la force d'avoir des arguments tellement incohérents en face, ça nous donne la force de continuer aussi. Quoi. Donc, euh, donc, euh... oui, alors ça, là, là, je pense qu'il faut regarder en face le fait que ces gens-là ne sont pas éclairés, qu'ils n'ont pas lu, qu'ils n'ont pas travaillé, euh, qu'il ont... s'agit ni d'être pro ni anti. Et là, on a des gens qui sont pro-vax de manière ah. complètement et qui sont instrumentalisés hein, comme des marionnettes par l'industrie pharmaceutique. Et finalement, quoi qu'on leur fourgue, ils vont le prendre. À... Et qui que ce soit qui leur fourgue, les plus corrompus de chez corrompus, euh, bah, ils vont le prendre avec gourmandise. Mais est-ce que, est que vous confieriez vos enfants à un pédophile multirécidiviste pour le week-end est-ce que vous confieriez vos vies à des gens qui ont été condamnés à plusieurs reprises pour falsification de données, publicité mensongère, commission occulte, c'est-à-dire en gros donner de l'argent aux décideurs publics pour qu'ils fourguent son produit ben, Je crois que non, et là il y a un moment où il faut que les gens euh, qui sont euh, dans les postes à Fort Calquier et autour regardent les choses en face, à y lire, à y travailler, à y regarder les gens qui sont experts sur le sujet, à y compulser les effets collatéraux de, ces, de, de cette politique sanitaire, à y regarder les effets secondaires induits par les différentes thérapeutiques qu'ils proposent et disent est-ce qu'on est vraiment bien sûr de nous Est-ce que le principe de base, ce n'est pas primum non nocere, d'abord ne pas nuire, pour une épidémie qui, je le rappelle, a une létalité et une mortalité qui est très faible, pour à la fin, un âge médian de, de, de mortalité qui est aux alentours de 82 ans, pas de, de surmortalité chez les moins de 70 ans, Bon, il y a un moment il va falloir que les autorités publiques commencent à travailler leurs dossier et arrêtent de, de, de juste euh, suivre les ordres de manière complètement aveugle sans regarder où vont les trains. Enfin bon, là, vous sentez que je suis un petit peu remonté sur le sujet par rapport à ça aussi nous du coup on a essayé d'être un maximum pédagogique avec euh, avec les forces de l'ordre qui, qui nous encadrent euh, on leur a fait une diffusion sur le grand écran pendant une de nos manifestations parce qu'on commence à voir les endroits où où ils nous surveillent et euh, enfin et où ils nous barrent pour, pour faire les contrôles Alors, on leur a diffusé sur un grand écran une vidéo de Sonia Viscovici de la police pour la liberté qui euh, qui qui fait un appel à, aux gendarmes à, et toutes les forces de l'ordre les douanes et et la police à, à, à, à résister contre tout ce système qui se met en place au final qui est, qui est totalement absurde et qui pousse des familles, des familles entières dans la misère. Nous on c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit ici à Fort hein c'est c'est on a des familles entières qui sont traitées comme des criminels euh, qui sont qui sont embarqués au poste qui enfin mais vraiment euh, euh, on a été pendant les premiers cafés des libertés euh, ils ont quasiment convoqué la, la, la quasi totalité des participants au poste de police juste à la demande du procureur pour faire pour faire des pour pour signer des PV alors qu'en en fait, les, les, normalement, les PV, on les reçoit à la maison. Mais là, il, il y a une vraie volonté. Et moi, quand, quand j'étais dans la salle, d'ailleurs, pendant l'audition, j'entendais dans les salles d'à côté, on ne veut plus vous voir au Café des Libertés, vous avez, vous avez rien à faire là-bas. Enfin, euh, vraiment, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un vrai travail d'intimidation pour, pour que les gens ne ne pas. Ah, le... On reçoit ça, on aussi les PV euh, après la date de majoration. Euh, là, hier, j'avais 6 PV d'un coup dans la boîte aux lettres pour, pour le même jour. Enfin euh, là c'est euh, c'est vraiment. Euh... On a raconté en plus que le que le les PV euh, finalement parfois sont absurdes ils sont euh, c'est du la télésurveillance qui finalement facture tu peux tu peux nous raconter une histoire un petit peu drôle pour essayer de d'alléger. Euh... Ouais ouais bah on a des histoires là, on... on commence à en avoir pas mal mais euh, d'ailleurs qu'on qu qu a marqué sur le sur le site là, du sur notre site euh, mais oui bah alors, là, du coup en vidéo verbalisation là on a je crois que le cas le, le plus aberrant qu'on ait eu c'est c'est c'est quelqu'un qui s'est pris un PV pour non port du masque il y a un mois et qui au final était c'est une personne qui est décédée il y a trois ans quoi donc là on voit on voit vraiment la, la, la l'acharnement et, et le fait qu'ils s'empressent à nous mettre des PV sans vraiment faire l'enquête sans euh, c'est c'est quand même absurde on a même eu des gens euh, parce qu'on a organisé le carnaval du coup parce que euh, la mairie voulait plus pas l'organiser à cause des circonstances et euh, du coup on a organisé le carnaval pour pour les petits tout ça et on a des gens qui sont pris des PV du coup pour euh, dissimulation de visage euh, parce qu'ils avaient un masque mais un masque de carnaval et pour n'ont pas du masque donc c'est quand même hallucinant. quand gens... vous avez vous avez probablement un petit potentat local euh, extrêmement nocif euh, qui souhaite aller à Paris un jour euh, dans sa promotion future. J'imagine que ça doit être ça, du côté euh, ben, voilà, d'une instance publique quelconque. On ne va pas désigner l'un ou l'autre. Mais je pense que cette personne aura du mal à se regarder en face. Et elle risquera éventuellement de fuir en Argentine un jour ou en Nouvelle-Zélande quand le vent aura tourné. Donc Je l'invite à, à regarder de près ce qui est en train de se passer à prendre conscience, en fait, à conscientiser le déferlement totalitaire et à se dire je ne dois pas être le dupe de cette affaire, je ne suis pas l'instrument euh, de puissance d'argent ou de multinationales qui cherchent à faire leur argent sur le dos des peuples. Donc euh, bah, moi, vous avez tout le soutien de, de, de, de Réinfo Covid, hein. c'est pas pour par hasard si euh, on sait en, en interview, je pense que vous êtes des gardiens du vivant. Euh, nous on soutient des, des initiatives qui sont non violentes. Euh, qui sont vraiment dans du bon sens, dans une tentative de communication, de recréer du dialogue systématiquement. Euh, et voilà, j'espère que les groupes locaux euh, viendront au Café des Libertés. Et mon souhait, c'est qu'il y ait des Cafés des Libertés partout, que ce mouvement soit inarrêtable, en fait. Et donc, euh, si jamais vous, vous mettez votre logo, euh, nous, on le mettra peut-être, si vous en êtes d'accord, hein, si les gens veulent le reprendre et faire un Café des Libertés à, à, à, à Plouer euh, sur Rance, euh, un Café des Libertés à je sais pas quoi… Euh, à dans n'importe quelle ville de France, bah, qu'il le fasse en fait, et que petit à petit ce mouvement-là de transformation fasse que notre société évolue et que tous les gens qui sont devenus fous bah, reviennent à la raison. Quoi. Voilà. Euh, je te propose de, de, une, une phrase de, si jamais tu as encore des choses à dire, on en est presque à 43 minutes d'entretien, je propose ouais. qu'on s'arrête bientôt. D'accord. Juste euh, je voulais préciser que par rapport à la reprise du Café des Libertés, ce qui me paraît important, c'est qu'il euh, reste pacifiste, euh, qu'il reste apolitique. Et qui tendent un maximum vers vers vers la démocratie, donc vers l'écoute de, de tous et parce que c'est c'est en fait en mettant en, en mettant en relation, une multitude de cerveaux qu'on a en, à disponibilité. En tout cas au café des libertés, qu'on arrive à à sortir des plans où au final on, on se fait pas attraper, on se fait pas attraper, on arrive à jouer au chat et à la souris. Ouais, bravo pour cette créativité. Je pense qu'une étape ensuite, c'est l'étape médiatique, vraiment de de monter en puissance médiatique, et c'est ce qu'on essaye de faire par cet entretien, de, que le maximum de monde euh, relance cette interview partout sur les réseaux, et que vous arriviez à inviter des personnalités connues, euh, et y compris du monde du pouvoir, que les gens viennent boire un coup au café des libertés et se rendent compte que euh, voilà, il y a on a quelqu'un localement, et, voilà, il faut pour lui dire bon, on va se calmer, laisser les gens vivre, tout va bien se passer, quoi. Ça va et, et, et puis l'aider à guérir quelque part, parce que quel, presque il faut le plaindre, quelqu un, quelques-uns qui sont malades en fait, qui ont un ouais. problème avec la mort, la vie, avec la peur, avec la maladie, et donc faut les aider, c'est un chemin thérapeutique à, à, auquel on peut les enjoindre. Bah, c'est plus facile de tromper quelqu'un que de prouver à quelqu'un qu'il a été trompé, quoi. et là on est, on est vraiment là-dedans. C'est facile de tromper une fois, une personne <rire> c'est le truc des nuls. Euh, bah, je vous propose à tous les deux peut-être une, une, une petite phrase de conclusion si vous avez envie, et puis on va se, on va se laisser là si, si c'est bien pour vous. Ouais. mettre un petit générique de fin. Euh, J'ai envie de dire que ouais, on va, nous on va, on va se battre un petit peu toutes les vidéos qu'on a. Il y a eu beaucoup de médias euh, qui, nous ont, qui nous ont aidés, comme Vécu par exemple. Voilà, des ouais, on des a médias qui heureusement étaient là pour. Euh, pour nous filer la main, parce que, euh, oui, BFM d'ici était là, mais ils arrangeaient leurs trucs à, à leur sauce. Donc, il y a quand même, y y, il voilà, y, y a des live streams euh, qui, qui, qui fonctionnent. On travaille sur la com. On va préparer, donc, peut-être un, un petit film pour la rentrée. Euh, au niveau du Café des Libertés, ça va continuer euh, sur des trucs, par exemple, je dirais, le, par rapport au pass sanitaire, euh, les enfants dans les écoles. Même si on est déconfiné partiellement, euh, voilà. moi, je dirais que là, c'est... Et euh, oui, il y a carrément un, un réseau qui se lance à Nima, où au final on peut recenser les, les différents commerces qui, qui n'acceptent pas le QR code. Et, et, et j'invite carrément les personnes qui, qui, qui souhaiteraient faire des Cafés des Libertés, à, éventuellement dans cette période où les terrasses sont ouvertes, faire des terrasses sauvages devant les restaurants qui, qui, proposent, qui, qui acceptent le QR code. Quoi. Parce que, parce que ça, ça, me paraît, ça me paraît très important de, de, de, de, de le faire. Et, et donc voilà. Merci beaucoup, je pense que l'été, euh, et tout, tout, tout le printemps et l'été va être consacré à ça, à ces mouvements de résistance citoyens et à la structuration des collectifs citoyens pour qu'ils tiennent dans la durée pour que le déferlement totalitaire s'arrête et moi j'ai un très bon espoir que ça arrive en fait je suis assez joyeux, je pense que ça amène une transformation de notre société qui est tout à fait positive euh, la crise est une chance en fait, vous auriez jamais rencontré autant de monde je vous aurais jamais rencontré euh, bah, merci beaucoup pour votre témoignage de gardien du vivant et très bon courage à vous pour bah, même monter en puissance et à la fin le café des libertés il va être bâti en dur et vous allez l'avoir votre café je pense hein, à un moment ou ouais. un autre bien, même si, si jamais tu veux prendre le café un lundi à midi on, on est toujours là et, et merci beaucoup pour, de nous avoir merci beaucoup ouais. super la roule hein. je mets le générique de fin et puis euh, on se retrouve après